Vous avez trouvé un super job et au moment de vous engager, on vous demande de vous inscrire en tant qu'auto-entrepreneur ou micro-entreprise. Attention, ça sent l'arnaque. La micro-entreprise, c'est quoi Le statut de micro-entrepreneur permet d'être un travailleur indépendant avec de nombreux avantages, comme une inscription en ligne gratuite et des charges et des démarches réduites. Un statut avantageux pour une activité indépendante nouvelle ou complémentaire, mais qui n'est pas adapté pour un job étudiant ou job d'été. Pour que ce soit légal, vous ne devez dépendre de personne et ne pas avoir de hiérarchie. C'est aussi un engagement sur le long terme, avec la nécessité de déclarer très régulièrement ses gains, même s'il n'y en a aucun, et surtout des frais. En effet, c'est alors vous qui payez les taxes. Et il y en a plusieurs. Un pourcentage du chiffre d'affaires, en plus de l'impôt sur le revenu, une participation à la chambre de commerce ou des métiers, la cotisation foncière d'entreprise... Si vous êtes dépendant d'un patron ou d'une entreprise, c'est à cette entité de payer des taxes. Enfin, vous êtes moins protégé qu'un salarié. Si vous avez un accident, l'assurance maladie couvrira les médicaments, mais pas d'indemnité. Un mois de plâtre, un mois sans salaire. La micro-entreprise, c'est bien si on veut monter sa boîte, qu'on veut tenter un truc à côté, qu'on a un projet qui dure, mais pas pour travailler l'été, pour une structure ou une personne.